Merci beaucoup, du Monsieur le Premier ministre, de la République, monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, monsieur monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, monsieur le monsieur le ministre, de la justice et de la sécurité publique. Madame la ministre de la Culture, de la Communication, Monsieur le secrétaire général de la Présidence, Monsieur le Directeur du Cabinet, du Premier ministre, chers collègues au niveau de l'OBC, Madame la Secrétaire Générale, du chef des obligations, Madame la directrice du cabinet au niveau de l'OBC, toute l'équipe l'OBC, distinguément de, de la presse par écrits télévisée et sans oublier les médias en ligne, Jean, responsable de communication primature dans ce île-là, nous, même au niveau de l'OBC, nous devons honneur pour nous recevoir après-midi en là nos délégations gouvernementales qui conduit par le premier ministre Dr. Ariel Lam. Dans le jeu, on a précisé que conformément à la loi organique de l'OBC de mai de 2012, il fait obligation à l'OBC selon l'article 3. Il fait obligation à l'OBC pour que l'OBC entretienne des relations fonctionnelles avec les autres structures de l'État. Non seulement les structures de l'État, mais aussi avec des partenaires internationaux. Et aussi les organisations de la société civile. C'est dans le contexte pour nous situer cette visite que le Premier ministre a décidé de faire dans le local OPC. Ce n'est pas la première visite d'une autorité de l'État. Ça a gagné environ quelques mois, moins de deux mois, pour la chance pour accueilli, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique dans le local OPC. Avant gouvernement le gouvernement été établi, le 3 juillet 2020, nous tenions chance dans quatre visites encore pour nous recevoir notre ancien premier ministre, M. Joseph Jou. Donc cela veut dire ça a rentré dans le mécanisme de l'OMC, qui consistait à établir des relations fonctionnelles avec les autres structures de l'État dans une perspective d'assurer la protection et la promotion des droits humains. Alors en très peu de mots, j'ai un conseil communication îles. nous pas trop long. nous même au niveau de l'OBC, nous avons présenté à Premier ministre nos préoccupations par rapport à la question des droits de l'homme. Notamment, premier point qui était à l'ordre du jour et qui était présenté par le directeur général là, c'est la question de l'insécurité comme tout le monde connaît. Café Rage et son kidnapping là. Et il va nous beaucoup plus de têtes chargées dans la mesure où ces derniers jours. Eh bien, ce sont les femmes, les enfants, on ne dit pas rien du tout comme moyen économique cap victime. Dernier, en date, et eh bien, ce sont les machines de que les a ont décidé fait. Deuxième point que nous avons avec le premier ministre ainsi que ces ministres qui sont là, l'équipe gouvernementale, et eh bien, c'est la question du fonctionnement de la justice. Nous-mêmes, nous avons plus de préoccupations dans la mesure où nous voyons qu'il une structure judiciaire qui n'a pas fonctionné, je ne veux dis La Cour de cassation, qui c'est la plus grande instance. Nous avons une préoccupation par rapport à problèmes problème qui au niveau du tribunal de première instance, parce qu'il y a un monde qui est arrêté, qui beaucoup capable de juger. C'est une violation des droits de l'homme. bon monde en prison, on ne peut pas juger parce qu'il y a des garanties judiciaires. Le troisième point que nous avons abordé, avec PMN ainsi que ses collègues, et c'est la question des élections. Et nous pensons que ce sont des qui fondamentales dans toute démocratie, dans toute bonne gouvernance, mais nous souhaitons que les élections liées à Sandal et la sécurité. Et en termes de recommandations très claires que nous faisons à Premier ministre, que nous allons le faire de façon formelle, officielle, nous avons souhaité que, ma de la présidente de la presse, que. Premier ministre au niveau du gouvernement, eh bien, nan kri population. on a lancé la Kilsula, siya, ki population pour souhaiter que nous dans l'équipe gouvernementale là, nous va si c'est un ministre là, nous par si parole, qui aide la population à comprendre exactement qui ça n'a fait par rapport à climat sécurité. Parce qu'il y a un peu question qu'on très souvent, nous pas senti nous, donc nous-mêmes. Nous disons que le gouvernement parle beaucoup plus à la population pour être capable de gagner une assurance que la question de la sécurité en a traversé. et faut nous jouions une solution. Et la solution, solution. solution ce n'est pas seulement l'État qui peut jouer et bien c'est toute structure dans le pays. C'est tout le monde qui doit porter la presse. a un rôle fondamental pour pour aider l'État à pour le phénomène qui kidnapping. Donc nous-mêmes, au niveau de Centres de structure étatique, nous recommandons vivement au Premier ministre pour qu'il y ait beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de communication, bon monde probablement qui est capable là pour aider la population qu'on ça qui a passé, qui ça fait dans une semaine, qui s'est peut dans deux semaines, qui à fait dans un mois, par rapport à la question de l'insécurité qui prend toutes question de droit de l'homme en otage journée jeudi à le pays d'Haïti. Monsieur le Premier ministre. L'odeur de passer le microphone pour un peu le message. Je viens, situation paysanne, on dit que tout le monde qui voulait sortir de la crise que nous avons, nous sommes capables de faire un pas de plus. Pour dépasser le pour propre par nous. Et vous mettez tout nous, ça nous est capable, pour nous rassembler, tout haïtien, tout haïtienne, dans un sursaut patriotique, sursaut patriotique, ça a fait le moment, c'est mon projet commun de vie. Dans quelques jours, ça va fait une, le président la Jovenel Moïse a été assassiné chez nous. Et je dis un système judiciaire montré qu'il est capable de conduire une instruction sérieuse au système. Pour que famille, enfin, le président Jovenel, comme le peuple haïtien, juste. Visiter au PC, je vais visiter OPC Jodien et le dégons de travail avec lui, et avec quatre qui n'a Parce que nous que l'institution si a un rôle très important pour jouer dans l'acte, dans le déci gouvernement, qui voulait que nous fassions tout ça capable pour nous restaurer. L'autorité de l'État, tout le monde citoyens, citoyen confiance dans l'institution. C'est important que tout Haïtien et tout Haïtienne bonne volonté. Mais ensemble, pour arriver à une réconciliation tout segment de la société noire. C'est une société noire qui trouve fait ça, si nous voulons établir la sécurité, si nous voulons affronter les grandes armées et nous idées si nous voulons créer un climat favorable pour gagner des élections, pour gagner des élections avec une grande participation, ça va permettre de nous reconstituer et décisions de la nature. Dans tant ça, nous-mêmes en tant que peuple, c'est pas tant pour faire des querelles, pour que batailler entre nous, en clan, pour exercer, pour exercer un pouvoir, pour pouvoir vivre par pour nous aider, vivre dans l'entente, pour arriver à ouvrir nos situations. Parce que nous pouvons, nous donner nous aider de sécurité, comme bien entendu, car permettre-nous éviter que nous violions les droits de l'homme de toute façon. Il est de droits élémentaires, des droits politiques, économiques et sociaux. Il fait que tout le monde peut. Et il fait que nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas circuler. Mêmes de la peur, qui fait que toute action, toute crime qui fait dur, nous, empêchez-nous de façon calme et sereine d'exercer le droit à chaque citoyen qui a voté et peut choisir librement et sans contraire. Nous avons besoin d'investissement en pile investissement. dans pays. créer des emplois, emplois que nous paguions, pour jeunes. Jeunes qui nous-mêmes cessent. Jeunes qui sont vulnérables. Jeunes qui facilement peuvent engager, recruter, nous le gouvernement comptait en pile sur l'OBC parce que l'OBC est une institution d'État et sur tout le monde qui a travaillé dans l'OBC. Pour avoir des contributions de FAO, nous avons commis pour la réconciliation et la reconstruction. Je m'envoie à J.O.B.C. continuer à enquêter pour à la rapport pour dire une recommandation sur la situation de loi de l'homme dans tout pays et dans tout niveau d'administration Nous avons profité de passer à nous pour nous envoyer, au payer tout, pour nous produire un plan d'action qui permet de répondre à ça, nous avons les examens universels des droits de l'homme. pour que... Le plan Sahara, on s'est dénigré sans qu'à adopter. Nous m'avons dit au PC tout pour aider nous au grand drame que l'on a vu. Le drame que l'on a vu c'est que nous trouvons que des gangs, pas aller dans n'importe quel lieu, faire n'importe qui menace et augmenter le climat de l'insécurité et du peur qui existe. Et nous demandons donc au PC pour faire des recommandations parce que nous ne pouvons pas le faire à plus. Nous mercions parce que nous vivons là, nous disons bon travail, un journaliste et bonjour. Merci